Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes très heureux de vous côtés parmi nous pour cette troisième édition de, de Good Pitch. Moi je suis Susanna, je suis cofondatrice de We Do Good. Je suis avec, euh, avec Jean-David, cofondateur également de We Do Good. Alors n'hésitez pas à vous présenter sur le chat, on aimerait bien savoir qui est là, pourquoi, voilà, que, quelles sont vos motivations pour participer à cet événement. Ce sera une heure, on va essayer vraiment de, de tenir le timing pour que bah, après, tout le monde puisse partir faire ses petites affaires tranquillement. Euh, on, on va commencer par, euh, par une présentation rapide de We et du type d'investissement qu'on propose sur la plateforme pour que ce soit clair pour vous. Euh, et ensuite, on, a, on aura le pitch de, des trois projets qui sont avec nous euh, aujourd'hui. Euh, Simon mori euh, Be Help et Easy Camp. Euh, ce sera court. Cinq minutes par, par projet, et ensuite il y aura des euh, en temps d'échange. De, Vos micros sont éteints, mais ce sera tout à fait possible d'intervenir oralement si vous voulez. Il suffit de demander d'entrer de, de, de, de, sur scène et on vous, on vous rajoutera. Donc il euh, n'y a aucun souci. Euh, donc voilà, c'est parti. T'expliquer comment on demande d'entrer sur scène Alors, pour entrer sur scène, il y a un petit bouton quelque part. Euh, je pense que sous, vos... sous les vidéos, vous aurez un bouton qui vous permet de, de lever la main dans pour entrer sur scène. C'est ça. Euh... Vous pouvez à tout moment poser vos questions sur le chat. Il y a l'équipe de Good qui est connectée, donc euh, on pourra aussi répondre par écrit s'il y a trop de questions. Euh, on pourra aussi continuer les échanges par la suite après le webinaire. Euh, il n'y a aucun problème. Euh, et voilà, donc c'est partie, je pense que j'ai fait le tour des, des modalités. Alors oui, nous, on a, on a une plateforme d'investissement où vous pouvez choisir les projets dans lesquels vous, vous allez investir. On existe depuis 2015, il y a déjà plus de 5 millions d'euros investis pour, euh, par plus de 5, millions, euh, 5 000 personnes, 5 000 investisseurs. Et au total, on a financé un peu plus d'une centaine de, de projets avec ce, ce mécanisme de, de financement en réalité. Donc, vous pouvez vous connecter sur la plateforme, choisir le montant, euh, d'abord le projet dans lequel vous souhaitez investir, euh, ensuite choisir le montant, c'est accessible à partir de 10 euros, c'est un engagement de notre part euh, pour un, un investissement accessible à tout le monde. Euh, à partir du moment où l'entreprise est financée et récupère les, les fonds, elle se développe et qu'on commence à faire du chiffre d'affaires, donc à faire des ventes, vous allez avoir droit à un pourcentage de, de, de ces ventes, de son chiffre d'affaires, euh, que vous allez recevoir tous les trimestres pendant cinq ans. Donc voilà, c'est très simple comme, euh, comme modèle d'investissement, et euh, très concret. <rire> Alors le principe des royalties donc ce que disait Susanna, c'est vraiment ce pourcentage du chiffre d'affaires. Donc à chaque fois que l'entreprise va gagner un euro, vous aurez le droit à un petit pourcent de cet euro. C'est comme ça qu'on fonctionne sur We Do Good. Et pourquoi on a proposé ce mode de financement qui est encore assez original en France euh, C'est parce qu'il présente plein d'avantages à la fois pour les entrepreneurs et pour les investisseurs. Notamment le fait que euh, tout le monde est sur la même longueur d'onde, les intérêts sont alignés. Tout le monde a intérêt à ce que le chiffre d'affaires croisse. Si vous investissez sur un projet sur We Do Good, vous avez intérêt à ce qu'il développe ses ventes. Vous avez intérêt à en parler autour de vous, puisque directement dans le trimestre qui suit, vous pourrez en bénéficier par des par des royalties. C'est un financement qui est sans contrainte. C'est un financement qui est géré par un contrat avec l'investisseur, avec l'entrepreneur, pardon, avec l'entreprise. L'entreprise vous doit un pourcentage du chiffre d'affaires et vous doit de la transparence. Et vous, votre engagement, c'est de pouvoir suivre ça, justement. Vous n'avez pas de contrainte de participer à des assemblées générales, par exemple. On est sur un financement qui vient en complément d'autres modes de financement, comme, comme l'investissement en capital, par exemple. Le retour est progressif. Au fur et à mesure que l'entreprise développe son activité, vous recevez des royalties. L'idée étant que si ça se passe bien, alors ça peut aussi se passer mal, mais on espère toujours que ça se passe bien. On a envie d'encourager ces entrepreneurs à développer. Ils prennent des risques, et l'idée, c'est de prendre des risques avec eux, d'être intéressé à leur succès. Donc si ça se passe bien, on récupère progressivement son investissement euh, et plus ils développent leur activité, plus on va récupérer un, un montant important. L'idée étant bien sûr de récupérer plus que ce qu'on a investi, euh, si tout se passe bien. Et on a un impact direct puisqu'on sait exactement où va son argent, dans quelle entreprise, ce qu'elle à faire. Et puis on peut suivre ensuite tous les trimestres où en est cette activité, où en est cette entreprise qui se développe. Et puis on peut être aussi à sa disposition pour lui donner des coups de main, en parler, euh, et puis, bien sûr, euh, bah, soutenir les entrepreneurs qui, qui, qui travaillent tous les jours. Les royalties, c'est un système de financement qui est encore nouveau. Donc, quelques points de différenciation par rapport à ce qui est un peu plus connu qui est l'investissement en capital. On a souvent tendance, quand on parle d'investissement, à penser investissement en capital, à prendre des actions dans une entreprise. Les royalties viennent amener vraiment un complément, une manière différente de faire, souvent complémentaire au capital. Donc, plutôt que d'avoir... Euh, une logique où en capital, souvent, on a un avantage fiscal, une réduction d'impôt, 25% d'impôt sur le revenu. En royalties, on n'a pas cette réduction d'impôt. Par contre, on a un retour progressif. Là où en capital, vous n'aurez pas de retour avant de pouvoir sortir du capital, revendre vos parts. Euh, donc, euh, avec un retour donc, en royalties qui vient tous les trimestres euh, euh, dans votre, dans votre porte-monnaie. Euh, sur le capital, donc, on a la participation aux assemblées générales, en général, annuellement, alors que sur les royalties, la différence, c'est qu'on est sur un rythme un peu plus rapide, c'est qu'on sait trimestrie, trimestriellement, tous les trimestres, vous avez l'information, où est dans l'entreprise, le chiffre d'affaires, et puis quel, quel montant vous avez par rapport à ce chiffre d'affaires réalisé. Et puis, euh, en termes d'impact sur le fait d'avoir investi, quand on est investisseur au capital, on peut participer bien sûr aux décisions stratégiques de l'Assemblée Générale, on peut recommander des, des, des clients, euh, on peut aider l'entreprise à se développer, bien sûr, mais l'impact est à terme avec les royalties. Euh, imaginons que vous, vous, vous présentiez un nouveau client à l'entreprise et qu'il signe et qu'il paye cette entreprise. Dans le trimestre suivant, ça vient dans le chiffre d'affaires et ça vient dans vos royalties. C'est vraiment très direct, très fluide dans le suivi de, de, de, de votre investissement. Pour ceux qui démarrent dans l'investissement, dans le monde de l'investissement, si ce n'est pas encore clair pour vous, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Nos équipes sont là pour, pour répondre. <rire> Donc, bien sûr, c'est un investissement risqué, comme tout investissement dans, dans une entreprise, surtout dans, dans une jeune entreprise. Ce qu'il faut garder en tête, c'est de, de bon sens, c'est ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Euh, il faut diversifier. Donc, euh, si vous commencez à investir aujourd'hui, euh, réfléchissez à votre stratégie d'investissement en choisissant aussi des produits moins risqués, des produits sur tous de court terme, tous de moyen terme, avoir un panier vraiment diversifié pour, pour diminuer votre risque. Euh, par contre, en royalties, on a une diminution progressive de risque parce qu'à partir du moment où l'entreprise commence à faire du chiffre d'affaires, vous commencez à récupérer un petit peu votre argent initial. Et le contrat, ça c'est une garantie, le contrat il est prolongé jusqu'à remboursement si euh, s'il arrive que l'entreprise, au terme du contrat, n'ait pas encore remboursé l'intégralité des investisseurs. Donc dans ce cas, le contrat il va se prolonger automatiquement pour que vous puissiez récupérer votre argent. Euh, on est dans un cas réglementé. Donc, euh, si vous allez sur la plateforme, si vous n'avez pas encore de compte euh, sur la plateforme, vous allez le découvrir assez rapidement parce qu'il euh, y a quand même quelques contraintes. On va vous demander d'accepter euh, le fait que vous êtes, que vous reconnaissez les risques liés à un investissement. Euh, on va aussi vous demander d'authentifier votre compte personnel en hein, nous transmettant de, des pièces, des pièces, des justificatifs d'identité. Euh, donc ça, c'est parce qu'on est, est, est en plateforme régulée et que c'est la loi. On ne peut pas investir en ligne sans passer par euh, ce type de, de démarche. Donc sur chaque projet sur WeDoGo, vous allez retrouver ce petit calculateur. Donc vous pouvez rentrer à un montant. Euh, vous retrouverez bien sûr les liens euh, sur, euh, euh, au cours de cette présentation pour retrouver les projets qui vont être présentés euh, ce soir. Euh, donc, il suffit de rentrer son montant et puis ça nous dit, bon, bah, combien est-ce qu'on peut espérer gagner Alors, il faut bien garder en tête que c'est espérer gagner dans le cas où l'entreprise se développerait comme elle le dit. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que l'entreprise ne va pas se développer comme elle le dit, c'est sûr, euh, en tout cas, c'est très improbable. Elle va soit se développer plus vite, mieux, soit moins vite, moins bien. Il y a des risques, il y a aussi des opportunités, ça peut mieux se passer. Donc, c'est simplement une projection euh, liée à celle qui est présentée par l'entrepreneur le euh, libre à vous, et donc vous encourage d'ailleurs vivement d'avoir un regard critique sur, sa, sur cette projection. Et ça vous ça vous donne une idée de ce que l'entreprise vise, en tout cas comme objectif d'activité. Donc ça vous indique combien vous pourriez espérer gagner si ça se passait comme prévu, euh, à quel rythme, et puis euh, ça vous informe bien évidemment sur le risque. Euh, il se peut, euh, malheureusement ça arrive, alors on les accompagne au maximum pour que ça n'arrive pas, mais il se peut qu'une entreprise s'arrête en cours euh, d'activité ou peut-être se développe mais moins vite que prévu et que du coup vous perdiez une partie de votre investissement. Alors, on va y aller, sans mmh. plus attendre pour présenter nos, nos entrepreneurs actuellement présents, présents ce soir. Euh, ce qu'on peut ajouter, c'est que bien évidemment, investir, c'est un risque. Nous, notre rôle, c'est vraiment de vous le répéter parce qu'il euh, faut investir en conscience, il faut investir de l'argent qu'on est prêt à perdre, il faut diversifier, comme le disait Susanna. Mais il faut aussi penser que c'est important de prendre ces risques, de les prendre dans la mesure de ses moyens, parce que les personnes que vous allez avoir devant vous qui vont vous présenter ce soir leur projet, ce sont des personnes qui sont enthousiastes, motivées, pleines d'énergie, euh, dévouées, euh, qui ont pris des risques elles-mêmes sur leur vie personnelle et professionnelle pour se lancer sur ce type d'activité. Et ces personnes-là, ce sont celles qui vont créer de l'emploi, qui créent déjà de l'emploi aujourd'hui, demain, et elles ont besoin à un moment donné d'un petit peu d'essence, d'un petit peu de fuel, d'un petit peu d'énergie pour avancer. Et cette énergie, elle ne vient pas de nulle part. Elle vient des gens qui sont prêts à les supporter. Alors, il y a plein de financeurs différents. Il y a bien sûr les banques qui interviennent souvent en complément de WeDoGood. C'est des investisseurs en capital, des business angels, des fonds d'investissement qui interviennent en complément ou après WeDoGood aussi, ou après vous, en fait, sur WeDoGood. Et du coup, il faut garder en tête que parfois, ce petit coup de pouce, il peut venir de vous. Et le travail qu'on a fait avec WeDoGood, c'est vraiment de rendre ce petit coup de pouce accessible à tout le monde. Donc, on vous invite, si ces projets vous parlent, s'il vous plaît, à ne pas forcément investir un gros montant. Mais en tout cas, les soutenir, peut-être à en parler si vous n'avez pas du tout les moyens d'investir. Et puis, si ça vous, ça vous intéresse, eh bien évidemment, de mettre un petit montant qui va les aider euh, à aller vers leurs objectifs. On va leur laisser tout de suite la parole. Donc, on va commencer par, euh, par l'équipe de Simemory, euh, puis Camp, puis de BIEP. Donc, euh, pour rappel, 5 minutes euh, de présentation chacun et 5 minutes de questions-réponses. Donc, vous pourrez lever la main pour participer directement avec votre micro ou bien poser la question sur le chat pour qu'ils y répondent. Il y a déjà une petite question d'ailleurs. Est-ce qu est possible d'enterrer les sommes sur sa déclaration d'impôt sur les revenus au lieu de la flat taxe de 30% Tout à fait. <rire> pas, de, pas de doute là-dessus. Donc c'est parti, on va vous présenter, on va commencer avec 6 Donc on va changer le support de présentation. Oups. Et voilà, c'est parti pour David. <rire> Bonjour à toutes et à tous. Je remercie déjà pour Do pour cette organisation de, de pitch numéro 3. Donc, euh, bienvenue chez Sea Memory. c'est la première plateforme au monde qui va permettre la sauvegarde de l'histoire de famille à travers le temps. Si Memory est née d'une histoire personnelle que je vous invite à, à lire sur la partie We Do good, naissance de si Memory lors du, du pitch. Euh, L'équipe est composée de sept personnes, donc moi-même, Pierre à mes côtés, Olytiana, Joey, Pauline, Tom et Bérénice. Ils ont tous et toutes les compétences par rapport à leur domaine. Alors les besoins et problématiques. Alors 80% des, des Français souhaitent la sauvegarde, la transmission de leurs souvenirs, de leur histoire. C'est un sondage de TF1 en juillet 2019 qui collabore avec l'étude de marché qu'avait fait Symemory pendant deux ans. Donc, des millions de personnes veulent connaître leur histoire familiale, de leurs ancêtres, afin de découvrir leurs origines et de pouvoir les transmettre à leur tour. Euh, Jusqu'à présent, euh, aucune technologie répondait à cette demande, malgré des clous ou d'autres sites. Hein, et la création d'une biographie et la recherche généalogique représente un coût important pour les particuliers. Alors, si Mébouri s'est penché sur le, le problème, et a permis de donner tous les bénéfices de la plateforme aux particulier. Sauvegarde so de, de ses souvenirs, excusez-moi, retracer la généalogie, partager avec vos proches amis l'histoire de votre vie, garder l'authenticité de votre histoire familiale, la sécurité de vos données, un enjeu énorme, et conserver vos souvenirs à travers le temps. De plus, de plus en plus de Français donc, sont en quête de sens de leur vie et souhaitent aligner leurs valeurs euh, de vie personnelle à l'heure actuelle, il est important à notre époque, grâce à la technologie d'ailleurs, de commencer à sauvegarder son patrimoine émotionnel, unique et réelle richesse, le patrimoine familial. Parce que Mémoris, c'est des valeurs. C'est des valeurs de famille, de partage, de sécurité, pérennité. Vos souvenirs sont sauvegardés éternellement. C'est un site 100% français. Nous avons également des facilités l'utilisation de, de, de la plateforme, il n'y a pas de coût chez Simémory, qui est très forte avec des donations à des associations. Après, Simémory, c'est une plateforme riche en fonctionnalités. Vous avez mon histoire de vie où vous allez pouvoir écrire votre biographie, mettre des images, raconter avec euh, du audio et en 2021, il y aura la possibilité de mettre vos vidéos. C'est également une rubrique « Mon avis sur le monde » qui permet de témoigner de votre époque, de l'actualité. Il y a également une rubrique « Mes carnets de voyage qui permet de raconter vos vacances, vos séjours avec votre famille et vos proches. Et la dernière catégorie importante chez c c'est « ma généalogie. Vous allez pouvoir chercher vos ancêtres, retrouver vos origines et pouvoir les partager avec vos amis et votre famille. Alors, C-Memory, c'est trois types de clients très bien définis suite aux études et son âge qu'on a pu effectuer. Alors, c'est la première génération, la génération connectée, 25-40 ans, puis vient la génération intermédiaire, celle qui a connu la transformation technologique, sauf entre 40 et 60 ans, et la génération dite de sagesse, plus de 60 ans. Alors, par rapport au marché, par rapport à ces trois cibles, il y a encore trois autres cibles encore très bien définies. Donc, la première cible par rapport au marché, c'est les 30-54 ans qui sont le lien intergénérationnel entre la génération euh, connectée et la génération euh, des, euh, des grands-parents qui souhaitent transmettre leur histoire, qui font ce lien entre les deux générations euh, faibles et grandes. La cible numéro 2, c'est la cible de plus de 55 ans qui souhaitent transmettre l'héritage familial. Et la cible numéro 3, ce sont les parents, euh, sauvegardant les souvenirs de leur enfant dès le premier jour de naissance, euh, les casouillements, les, les premiers sourires, et à l'heure actuelle, on a eu une première cliente qui a juste trois mois. Alors nos axes de développement, Symmemory a deux axes de développement. La première, les particuliers avec une boutique en ligne. Nous avons une boutique en ligne qui vient d'ouvrir pour pouvoir vendre nos produits sous forme de coffret cadeau Nous avons également déposé nos produits en vente sur les marketplaces, Amazon, CELISCOOT, Office. Et nous avons déjà des contrats avec des distributeurs spécialisés comme Retour de bébé Et en 2021, nous avons la FNAC et cultura qui accueilleront nos produits. Le deuxième axe de développement, c'est avec les entreprises. Nous avons proposer nos coffrets de naissance, auprès de maternité. Nous avons proposer des ateliers où les gens pourront en EHPAD où les gens pourront sauvegarder leurs souvenirs avec les accompagnateurs. Et enfin, nous allons aller voir les assureurs et les services à la personne afin de proposer nos coffrets de sauvegarde de souvenirs. Alors, nos offres sont, euh, je le répète, sans abonnement et sans engagement, mais avec une technologie, avec un stockage intemporel, ce qui fait de SimMemory unique au monde. Alors, il y a trois possibilités, inscription gratuite de 100 MO offerts afin d'essayer SimMemory. En plus, l'essayer, je vous le garantis, c'est l'adopter, vu les retours de clients qu'on a. Euh, la deuxième possibilité, c'est un ajout d'espace de stockage en paiement en one shot, une seule fois, et vous gérez en fin de compte, votre espace de stockage selon en fin de compte, vos besoins d'écriture euh, ou d'audio ou de vidéo. La troisième partie, c'est l'inscription prépayée où vous pouvez offrir, il est toujours encore temps d'ailleurs, le Père Noël n'arrive que dans 10 jours, vous pouvez offrir à des personnes que vous aimez la possibilité de coffrer comme la découverte, la découverte ou la naissance euh, au pied du sapin et la personne euh, ré récupère à l'intérieur un, une clé spécifique et peut utiliser toutes les fonctionnalités de Alors, Les options de SymMemory, c'est des services de numérisation, numérisation des anciens formats, diapositives, numériques. Euh, vous avez également la possibilité de numériser vos négatifs, plaques de verre et photos super vite. Vous avez la possibilité avec SymMemory d'avoir l'aide de généalogistes hein, pour pouvoir trouver et fabriquer votre arbre généalogique. Et la troisième. Option chez e-memory, c'est l'aide à la personne avec des ateliers dans les EHPAD, l'aide à la biographie et à généalogie. Alors, depuis le lancement de e-memory, le 15 juin 2020, nous sommes une très jeune start-up, nous avons créé un, vraiment un nouveau business model. Nous avons déjà un peu plus de 400 utilisateurs. Nous avons numérisé un, un tout petit peu plus de 1250 documents. 75 d'utilisations sont via un ordinateur c aussi, c'est le fait d'être nominé au final de concours 2020, la Silver Economy qui est à Cannes, Réponse ce jeudi, qui s'est d'une semaine, et la RMC PME. À l'heure actuelle, c memory c'est aussi la compagnie We Do Good, bien sûr, et nous sommes à plus de 150%, notre premier panier était à 20 000 euros, mais notre réel objectif étant 150 000 euros, afin de, de permettre l'accroissement beaucoup plus rapide de c -memory. Alors, les évolutions de 2021 pour c c'est un site en multilangue justement pour évoluer dans le marché européen dès 2022, création de nouvelles rubriques euh, création, innovation et recettes, la création d'un planisphère généalogique interactif, euh, la colorisation de photos, le, un partenariat donc avec le leader européen de la numérisation qui est Forever dans 12 pays, et une rubrique histoire qui est euh, euh, une grosse innovation qu'on peut vous dire... Euh, pour le moment. Alors, Simemory euh, c'est aussi une start-up qui est incubée euh, depuis deux ans euh, à l'incubateur de Nantes, dont le siège est à Lyon. Et nous sommes aussi incubés à Le Mans Innovation, où va se retrouver à Le Mans Innovation euh, tous nos futurs emplois euh, au sein de, au sein de la société Simemory, où on a un très bon accompagnement euh, de, de Le Mans et Le Mans Innovation, tout simplement. Donc, on vous remercie de votre écoute, de votre engagement financier. Euh, votre engagement financier nous pourra progresser bien plus rapidement afin de créer ce nouveau marché euh, qui sont les souvenirs, le patrimoine familial. Donc, chacun de nous, on, nous avons un patrimoine familial qui se doit d'être conservé à travers le temps. Je vous remercie. Pour votre Merci beaucoup à vous. Donc, euh, vous l'avez compris, un vous pouvez les retrouver sur We Do Good, bien sûr, mais vous pouvez aussi aller faire un petit tour sur leur site pour découvrir leurs produits plus en détail. Et éventuellement, pour les cadeaux de dernière minute de Noël, ça peut être une très bonne idée. Alors, on avait déjà une question pour pour qui était sur votre modèle économique. Est-ce que vous pourriez le détailler un petit peu alors, le modèle économique, en fait, SimMemory, c'est un outil où les gens vont acheter du stockage d'espace de, de stockage par rapport à leurs besoins. Alors, vous pouvez en acheter tous les deux mois, tous les, tous les ans ou tous les trois, quatre ans par rapport à l'espace de stockage. Après, SimMemory, c'est aussi une start-up qui, qui fait de l'innovation, qui va investir 30% de son chiffre d'affaires dans l'innovation. Donc, on a des services supplémentaires comme la numérisation, photos, diapos, KCDHS, Super 8 euh, ou la recherche de la généalogie par rapport aux générations 4, 5, 6, 7, 8, la recherche sous X. Euh, vous pouvez aussi, euh, par rapport aux services, euh, permettre aussi de, de créer des, des vidéos. Et il va y avoir des innovations en 2021 justement pour monétiser encore certaines choses qu'on ne peut pas dire à l'heure actuelle. Pour des questions de sécurité euh, technologique mais si c'est vraiment euh, un espace de stockage avec une multitude mais vraiment une multitude de services euh, à côté Très eh bien, donc plusieurs, plusieurs services assez complémentaires pour pour euh, et, et bonne question euh, de nouveau de, de Frédéric qui demande euh, qui sont vos concurrents Alors, à l'heure actuelle, euh, on pourrait avoir certains de, de nos concurrents qui s'occupent de la généalogie, mais eux ne s'occupent que de la généalogie. Nous, on s'occupe de votre biographie, de la sauvegarde de votre biographie de la sauvegarde de vos carnets de voyage, de la sauvegarde de votre avis sur le monde. C'est un, un, une rubrique qui m'est chère personnellement, comme nous sommes tous acteurs d'ailleurs de notre époque, et on, on se doit de pouvoir écrire notre senti sans aucune censure, pour que les générations futures d'ailleurs euh, prennent acte de notre senti. Euh, quels sont nos concurrents Quand on crée un nouveau business model, on n'en a pas vraiment. Euh, un concurrent, on va dire, euh, qui pourrait être vraiment un concurrent direct à la base, c'est euh, Google Drive qui, eux, ne font que du stockage de photos. Nous, nous avons une multitude de services euh, vraiment additionnels euh, derrière. Et en plus, une très bonne nouvelle pour C-Memory, comme Google Drive va faire payer désormais dès 2021 euh, l'espace de, de stockage au particulier. Donc, euh, on les félicite. Et une autre question de Léa. Euh, Jusqu'à présent, qui sont vos clients en majorité et comment sont-ils arrivés sur la plateforme alors, euh, alors, Léa, on a, on a vraiment trois cibles. Hein. On a vraiment trois cibles. La personne la plus âgée sur notre site, euh, euh, elle habite donc en Sarthe, à côté de la Flèche. Elle a 92 ans et la plus jeune, euh, comme j'indiquais tout à l'heure, a trois mois. Euh, sa maman a accouché au mois d'août et elle a créé mémorie, euh, un espace in juste pour sa fille. Donc, cette petite fille s'appelle Diane et euh, on a une multitude de personnes. Là, les dernières personnes que j'ai fait un tour tout à l'heure, il y avait des personnes de 15 ans, des personnes de 50, de 50 ans ou des personnes de 71 ans qui étaient inscrits sur le site encore euh, aujourd'hui. Donc, il y a vraiment les trois cibles. Euh, on a vraiment les trois cibles de, de, de personnes. Et d'ailleurs, pour répondre à, à Léa, notre objectif réel, c'est de permettre à chaque citoyen de pouvoir écrire son propre journal justement et c'est pour ça que si euh, on a fait ce site aussi. Je vous inviterai donc à lire l'histoire de la naissance de c memory On a créé ce site pour que, que chaque personne puisse en fin de compte laisser sa trace et écrire son propre journal sans avoir des coûts extraordinaires. Il ne faut pas que ce soit limité à une certaine à des certaines finances, on se doit tous de pouvoir écrire son, son, son journal personnel et de le, transmettre, de le transmettre aux générations futures. Très bien, merci beaucoup. Alors, on, a, on va respecter au maximum les timings. Donc, euh, comme vous étiez un petit peu plus long sur la présentation, on va s'arrêter là pour s'y mémoriser. Bah, je vais répondre à la dernière question, mais bon, c'est pas grave. <rire> N'hésitez pas à répondre, c'est toujours possible de continuer à changer sur le chat oui. par écrit. N'hésitez pas, pas à, à me contacter hein, sur mon numéro perso, hein, le 07 83 75 39 8. Je, je répondrai à une multitude de questions, il n'y a aucun problème. Ça marche. Ça marche. En tout cas, donc vous pouvez euh, tout à fait, euh, David et Pierre, répondre sur le, sur le chat aux questions. Euh, on va remettre le lien de, de la campagne c Memory pour. Euh, euh, pour euh, que vous puissiez y accéder. Et on va maintenant donner la parole à euh, EasyCamp. Et en parallèle, on va, on va vous mettre un petit sondage, juste un peu avoir votre avis sur, le, sur votre intérêt euh, pour l'investissement dans Simemory. Voilà, donc vous pouvez répondre tous les participants dans l'onglet sondage euh, juste à droite de, de, de, de la vidéo. Vous pouvez retrouver le petit sondage auquel vous pouvez répondre. Pierre-Marie, ça va être à toi. On te met euh, la présentation. Hop. Et on te laisse la parole. Bonsoir, merci pour euh, la parole. Donc, je m'appelle euh, Pierre-Marie, euh, je suis un des cofondateurs d'EasyCamp et je suis heureux pour la première fois que je fais un, un pitch en visio euh, de vous recevoir dans les, euh, dans les bureaux d'EasyCamp. C'est vrai que d'habitude, on est sur une scène. C'est un peu déroutant euh, pour des gens comme moi qui, vous savez, on m'a appris à accrocher le regard. Euh, donc, Je vais accrocher le regard de Jean-Jacques. Euh, voilà, donc euh, EasyCamp. Camp, euh, chez EasyCamp, on vend tout simplement des séjours en mobilhome, euh, mais on le fait pour le compte de propriétaires particuliers euh, de mobilhomes au sein de camping. Euh, tout a commencé un peu par hasard en, en, en 2015. Lorsqu'un ami est venu nous, me chercher pour me, pour me demander de l'aider à monter une société, lui-même était propriétaire de deux mobilhomes dans un camping. Et comme il les gérait plutôt bien, ses voisins commençaient à lui demander de gérer les leurs aussi. Et donc très vite, il a ressenti le besoin de, de, de créer une société, d'avoir des process pour ce faire. Je ne connaissais pas du tout ce métier, je l'ai regardé faire pendant la première saison. À la fin de cette première saison, je lui ai mis en place deux, trois petits outils informatiques qui permettaient d'automatiser la facturation, les contrats. Et très, très vite, on s'est retrouvé avec une centaine de mobilhomes à exploiter, euh, toujours dans le même camping. Euh, et, et donc, euh, c'est là, en, en, en, à la fin 2016, 2017, euh, c'est une nouvelle saison un peu en mode artisanal euh, pour essayer de trouver les bons modes d'exploitation. Euh, et, et là, on s'est dit ce qu'on est capable de faire pour 100-150 mobilhomes dans un camping, on doit bien être capable euh, de le faire euh, pour beaucoup plus de mobilhomes dans beaucoup plus de campings. Euh, et donc, en 2018, on a commencé à industrialiser nos process avec, euh, avec euh, clairement une, une ambition de scaler l'activité au sein du maximum de campings de France euh, dans lesquels on aurait des, des propriétaires particuliers. Alors, euh, rapidement un, un petit point sur le marché, il y a 9000 campings en France euh, contrairement à ce qu'on pourrait croire ou contrairement à ce qu'on connaît dans, dans l'hôtellerie classique euh, seuls 10% de ces campings appartiennent à des chaînes euh, donc 90% d'indépendants et une grosse, euh, une grosse partie des hébergements en camping, puisque c'est quasiment la moitié, qui n'appartiennent pas au camping eux-mêmes, mais qui appartiennent donc à des propriétaires particuliers à qui les campings louent une parcelle à l'année. Et ces propriétaires particuliers se retrouvent un peu euh, le parent pauvre de la vente de, la de séjour, puisqu'il euh, puisqu n'y avait pas jusque-là de, de système ou de service spécifique dédié à eux. Euh, les, les grands acteurs de ce marché étant les, les tours opérateurs comme Camping.com, Camping Co euh, ou, ou Maeva par exemple, qui, euh, bah, qui, qui, qui travaillent directement les gammes de locatifs des campings. Euh, donc nous, fort de cette expérience qu'on avait eue pendant trois ans sur le terrain euh, auprès de particuliers, euh, on a créé euh, bah easycamp.fr et tous les outils euh, qui permettent aux propriétaires euh, d'obtenir la visibilité, donc on trouve plus facilement leur mobile home euh, et, et en fait on les emmène sur toute la chaîne de valeur de la gestion du séjour. Donc la visibilité, l'information, la vente des séjours, le service après-vente, la fidélisation. Euh, là où d'autres acteurs comme euh, Airbnb par exemple s'arrêtent souvent après la vente. Euh, donc voilà, voilà l'histoire voilà d'EasyCamp. Euh, notre développement est passé une première fois l'année dernière par un premier passage sur We Do good avec une première levée euh, d'un tout petit peu moins de 200 000 euros, 170 000 euros, euh, qui nous ont permis de faire une première accélération cette année. Alors évidemment, accélération qui n'a pas été, euh, comme le disait Jean-David tout à l'heure, il y, y a des risques et, et en plus... enfin euh, <rire> À ces risques quand on ajoute des choses qui étaient complètement improbables ou, euh, ou imprévisibles comme comme le Covid euh, voilà alors le Covid pour nous a été évidemment euh, une source de, de de comment dire de, de non réalisation de chiffre d'affaires prévu mais au compte mais à l'inverse pour le coup nous a apporté un certain nombre de euh, d'avantages et on en tire les, les avantages tous les jours en ce moment puisque il a eu euh, il a eu le mérite de faire que beaucoup d'acteurs du marché se sont posés des questions, notamment sur la, la digitalisation nécessaire du marché et sur le, quand on est un indépendant, comment on fait pour pas se faire manger par une grosse chaîne donc, notre métier aujourd'hui est en train un petit peu d'évoluer. C'est-à-dire qu'en plus euh, d'avoir dans notre cœur de cible des propriétaires particuliers euh, de Mobile qui étaient exempts de toute aide, euh, on se retrouve à avoir des propriétaires indépendants de camping qui nous disent, bah, nous, notre objectif, ça va être de nous agréger autour de vous euh, pour pouvoir nous battre contre les gros. Euh, et donc, voilà. Donc, on ne le voit pas bien ici, mais notre petit, euh, nos petits personnages, personnage Camp, une cape et, et, et, et on, on aime bien expliquer que... On donne aux, aux petits euh, de ce marché les super pouvoirs pour jouer dans la cour des grands. Euh, je m'étais mis un timer parce que je suis hyper bavard. Les cinq minutes sont terminées. J'ai presque dit, je pense, là, pour finir juste sur, sur la partie vraiment « we do good ». Donc, on est en, euh, sur une levée euh, en cours euh, qui, qui, alors, nous, dans notre cas… Euh, euh, est partie sur deux aspects différents. La partie royalties, sur laquelle on avait le, mis en place une enveloppe de 500 000 euros. Euh, Aujourd'hui, on est à 370 000 et quelques euh, sur la plateforme. En réalité, on est de l'ordre de 400, puisqu'on a, a, a un, un billet, entre guillemets, de 25 à 30 000 euros là, qui est en train de se valider. Euh, il ne reste plus que quelques jours pour rentrer dans notre, dans, dans notre levée. Euh, voilà, on aurait aimé euh, aller jusqu'à l'objectif de 500 parce que je crois en plus que c'est une première en termes de montant euh, pour We Do Good, donc on est hyper fiers euh, de vous avoir accompagné et que vous nous ayez accompagné enfin c'est un accompagnement respectif euh, sur, sur, ce, ce, sur ce record euh, et puis voilà, je crois que j'ai tout Super, merci, <rire> bien Marie Alors quel est votre chiffre d'affaires aujourd'hui chez EasyCamp ah, Est-ce que tu connais le chiffre d'affaires de BlaBlaCar non. Ben voilà. C'est des sujets sur lesquels on ne communique pas beaucoup. Euh, on, on se fait une idée du chiffre d'affaires qu'on a euh, quand on analyse de manière très fine euh, le, le business plan qu'on a mis en place, notamment dans la levée de fonds euh, We Do Good. Euh, et et c'est le genre d'informations qu'on qu donne quand on rentre dans un détail plus important avec les investisseurs, euh, avec les investisseurs sur des tickets un peu plus élevés. Sachant que, bien sûr, euh, vous le communiquez forcément, ce chiffre d'affaires à vos investisseurs. Oui, oui, oui, oui. Tous les investisseurs de la plateforme l'année dernière connaissent notre chiffre d'affaires euh, 2020. D'accord. Donc, on peut comprendre ouais, qu'effectivement, il y a de la confidentialité. Euh, mais qu évidemment, quand on investit en royalties sur le chiffre d'affaires de l'entreprise ensuite… Oui, oui, oui. Non, mais bien alors, sûr, peut-être certains, euh, certains… Mais c'est une donnée un peu confidentielle parce que euh, alors, ce n'est pas du tout pour, pour jouer… Euh, les vierges effarouchées ou quoi que ce soit, mais on, on, est, on est extrêmement monitoré en ce moment par un certain nombre de gens sur ce marché, euh, certains qu'on intéresse, d'autres qu'on embête. Et donc, euh, même si on est là en toute amitié, et que voilà, on, on, on reste quand même très discret sur pas mal de choses. D'accord. Vous pouvez tout à fait effectivement prendre contact aussi avec Pierre-Marie pour discuter plus en détail du projet et euh, justement lui demander des informations plus confidentielles. Si vous ne faites pas partie de camping.com, c'est avec plaisir que je vous donnerai les éléments. <rire> Par exemple, <rire> est-ce qu'il y a d'autres questions sur EasyCamp euh, sur N'hésitez pas donc, à les poser. Il y avait une question sur l'intégration de l'intelligence artificielle. Oui, alors effectivement, on a, on a, on, on a la chance, euh, comme je le disais avec le, le, le Covid et tout ce qui s'est passé, euh, on a eu la chance, euh, alors certains me diraient que ce n'est pas de la chance, c'est le fruit du travail, euh, mais en tout cas, on, on, on, a, on a passé des partenariats avec des gros acteurs du marché qui sont des acteurs qui ont des activités connexes à la nôtre euh, et grâce auxquelles on a récupéré tout un tas de, de data historique euh, sur de la vente de séjours euh, un petit peu tous horizons confondus, euh, évidemment en respectant le RGPD, euh, et sur lesquels on, on est en train de mettre en place des programmes euh, de machine learning, euh, notre objectif étant de sortir euh, au printemps, le premier algorithme deal management euh, totalement lié à l'intelligence artificielle, en corrélant toutes ces données à tout un tas de données et de facteurs extérieurs, euh, l'idée étant d'optimiser la tarification, donc le, le tarif au bon moment, à la bonne personne, euh, dans le bon camping et le bon mobile home, euh, pour, pour nos clients, qu'ils soient particuliers ou gestionnaires de camping indépendants. Super, merci Pierre-Marie. Je remets le lien dans le, dans le chat pour que vous puissiez retrouver euh, la campagne d'EasyCamp. Donc actuellement, euh, record de levée de fonds sur Ouidogood avec déjà plus de 370 000 euros levés sur cette deuxième levée, levée de fonds. Donc vous pouvez les retrouver euh, là. Et bien sûr, prendre contact avec Pierre-Marie. De la même manière, on va publier un petit sondage pour vous demander votre avis sur euh, l'onglet sondage. Donc toujours, vous pouvez répondre aussi au précédent euh, pour, vous, euh, pour avoir votre avis sur est-ce que ça vous intéresse d'investir dans EasyCamp euh, pour euh, accompagner les campings dans leur gestion et leur développement. Pierre-Marie, n'hésite pas à répondre aux questions euh, qui, qui vont arriver euh, sur le chat aussi par écrit. Euh, je vais chercher un clavier, je reviens. Et bon courage Jean-Jacques, je fais ce <rire> Et donc, on va laisser la parole à Jean-Jacques de Bielp qui va nous présenter également son parcours et son entreprise. Est-ce que vous m'entendez bien Parfaitement. Ah, bon. Super. Bonjour à tous et à toutes, euh, donc moi c'est Jean-Jacques Villiers, je suis un industriel depuis 25 ans. Donc euh, j'ai travaillé dans différentes sociétés, euh, vous avez un peu mon parcours qui est présent ici. Et puis, euh, puis j'ai créé une société de conseil en 2008, où je faisais de la performance industrielle. Et ensuite en 2012 j'ai repris une entreprise qui s'appelle Legalmar Design, euh, dans laquelle je suis actuellement. Euh, et qui en 2012 était en difficulté. Donc on l'a repris en, en, en ayant la volonté de la redresser. Et c'est ce qu'avec mes équipes on a fait, puisqu'en partir de 2015, euh, on est devenu rentable, et 2019 et 2020, malgré le Covid, sera nos deux meilleures années pour l'instant. Euh, J'ai d'ailleurs recruté une directrice générale pour pouvoir me consacrer à plein temps euh, sur Biel. Ça, c'était un élément important. Deux constats, de ces 25 ans d'expérience. Le premier c'est que tout le progrès qu'on a pu faire dans ma carrière professionnelle est lié uniquement à l'implication et aux idées d'amélioration de mes collaborateurs. Et je leur dois beaucoup par rapport à ça, et c'est très sincère. Vous voyez un certain nombre de statistiques qui s'affichent sur l'écran qui parlent notamment de la confiance et de la dévalorisation que les salariés ont l'impression d'avoir dans leur travail. Euh, la confiance est extrêmement importante et c'est un levier de performance de dingue dans les entreprises. J'en suis convaincu, et je suis convaincu au quotidien, et je le vis au quotidien. Euh, le deuxième point, c'est le réseau. Euh, les réseaux sont extrêmement importants. Euh, on parle de, de recommandations, on parle de ce genre de choses. Moi, je fais partie de deux réseaux qui sont l'APM et le CJD. Ça fait des années que j'y suis. Et grâce à ce réseau, j'ai eu la chance de gagner du temps dans ma vie professionnelle, d'avoir des échanges bienveillants et efficaces, tout ça dans un climat de confiance et de solidarité. C'est énorme. La conclusion donc de ces deux constats, c'est qu'il est important et primordial d'avoir un bon réseau parce que c'est une, une source de progrès énorme dans les entreprises. En 2018, avec mon fils, que vous voyez en photo ici, qui est à côté, c'est celui qui a appuie sur le bouton, euh, et ben on a fait une learning expédition aux États-Unis. Et au retour de cette learning expédition, avec Charles, Nathan et Lucas, on a décidé de s'associer pour créer une plateforme afin de permettre aux salariés, entre pairs, c'est-à-dire gens de même fonction, euh, une personne de comptabilité avec d'autres personnes de comptabilité, bureau d'études pareil, etc., etc. De façon à avoir un réseau efficace, qualitatif et puissant. Et sur ce réseau, vous pouvez partager trois choses. La première, c'est des problématiques que vous avez. La seconde, c'est des bonnes pratiques que vous faites chez vous. Et la troisième, c'est échanger des idées. Actuellement, il n'existe aucune plateforme collaborative dans le monde sur notre business. Ce qui est dommage parce qu'on entend beaucoup parler d'intelligence collective et il n'existe rien sur ce sujet. Alors il en existe une, qui s'appelle Stack Overflow, qui est une plateforme dédiée aux gens du numérique. Donc sur notre plateforme, vous pourrez manager vos idées d'amélioration. Dans toutes les sociétés, il y a des idées. La problématique, c'est de les manager. Et c'est compliqué. Vous savez, la boîte à idées qui existe dans une entreprise... La deuxième chose, c'est changer des difficultés. Vous avez des problèmes dans votre boîte, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Il est certain que quelqu'un ailleurs a déjà résolu votre problème et il pourra vous aider. Et la troisième, c'est partager des savoir-faire, être solidaire. Et il existe énormément de choses qui sont bien faites dans les entreprises. Pourquoi ne pas en parler pour pouvoir aider d'autres personnes euh, Pourquoi bien alors, Bielp, on a un certain nombre de différences par rapport à, par exemple, LinkedIn qu'on a mis ici. On n'est pas sur un réseau où on veut absolument avoir une multitude d'amis ou de relations. On estime qu'en 25-30 personnes dans un réseau, forment un réseau qualitatif. On n'est pas sur des, des, des métiers diversifiés, comme sur LinkedIn. On est sur des métiers ciblés. On n'est pas sur de l'information, mais on est sur de l'action. On n'est pas sur de la théorie, mais on est sur de la pratique, des choses qui ont déjà fonctionné dans les entreprises. On n'est pas sur la recherche d'amis. D'ailleurs, c'est souvent difficile quand on est sur une plateforme de se dire, je voudrais être ami avec celui-ci, est-ce que je le fais ou pas On est sur la recherche de soutien ou de mentor. Notre marché, en France, il est assez important puisque c'est 30 millions d'actifs en France, 140 000 PME, 6 500 ETI, entreprises de taille intermédiaire et 250 grands groupes. Euh, donc, on a quand même un marché assez important. On a déjà signé notre premier client, qu'on livrait il y a deux mois, sans avoir fait de business, puisqu'on a créé la startup en, le 4 septembre 2019. Et par bouche à oreille, il y a des gens qui sont venus nous voir, et c'est Neopolia qui est venu nous voir. Et on a livré Neopolia il y a deux mois. Euh, on a vraiment un grand plébiscite qui a été fait par Neopolia. C'est plus de 240 entreprises et 33 000 salariés. Et, euh, et c'est un vrai succès, puisqu'on a signé un partenariat avec Neopolia sur cinq ans. Euh... Notre, alors, notre business model... Euh, notre business model, il est, euh, il est sur cinq étapes. Je vais essentiellement vous parler du premier, parce que c'est celui qu'on va développer en 2021. Et 2022 et 2023, liés avec l'augmentation de notre population, on va pouvoir euh, mettre en place ces, ces business models. Donc, on va d'abord le vendre en 2021 aux ETI et aux grands groupes. Et euh, chaque, euh, chaque structure paiera entre 3 et 5 euros par personne et par mois. Et c'est notre modèle économique le, principe, enfin, le, le, le plus important. Euh, on a des objectifs. Euh, non, c'est pas ça. Voilà. Bielp, alors, alors Bielp, c'est pas du tout une mission impossible. C'est pas du tout une mission impossible. Par contre, c'est une entreprise à mission. Et, et pour ça, ce qu'on a décidé, parce que c'était important pour nous, euh, on veut absolument que ça draine notre façon de travailler au quotidien. Donc, on a inscrit dans nos statuts. On est une start-up à mission et demain, une entreprise à mission. On a inscrit dans nos statuts que notre volonté, c'est de valoriser, développer l'entraide, former et faire progresser les salariés au quotidien. Une fois qu'on a dit ça, c'est beau parce que c'est du papier. Mais moi, ça, nous, ça ne nous suffisait pas. Ce qu'on a décidé, c'est qu'on reverserait 50% du résultat de bielp et c'est intégré dans notre business plan, en incentive l'année suivante aux utilisateurs BeHelp. C'est-à-dire qu'on reverse une partie du bateau. 2021, pour nous, c'est l'année de lancement commercial. Et on a déjà trouvé notre commercial. Je ne vous en parle pas parce que c'est encore confidentiel, mais c'est un putain de mec extraordinaire qui a vraiment envie et qui, je pense, va beaucoup nous aider. Donc, vous voyez un certain nombre de sociétés avec lesquelles nous sommes vraiment en, en, en relation. Et demain, on rencontre une autre société euh, qui, euh, qui, qui, va certainement, qui va certainement rentrer dans le euh, Donc, on a des objectifs euh, sur les cinq prochaines années qui reste assez modeste, puisque on veut 5% des ETI en France, on veut 2% des grands groupes, et on veut globalement 1% ou 2% des salariés. Donc, c'est des objectifs qui, pour nous, sont réalistes. Et on est bien parti sur 2021. Euh, c'est pour ça qu'on a lancé une levée de fonds sur We Do Good. On en est à 100 000 euros. Donc, on n'en est pas à ton niveau, Pierre-Marie, mais on bosse pour, et on va y arriver. Euh, et Notre midi, c'est 150 000, notre objectif, c'est 400 000. Et, euh, et notre levée de fonds, elle sert essentiellement à lancer le business euh, chez, chez Bielp. Et c'est pour ça qu'on recrute un commercial. Donc, euh, n'hésitez pas à nous rejoindre euh, sur, sur We Do Good, bien évidemment. Et, euh, et on serait heureux de vous avoir parmi notre communauté. Merci jean jacques pour, pour ta présentation. Euh, et et euh, bravo pour ce, ce beau parcours. Alors, du coup, n'hésitez pas à poser vos questions pour, pour Billette, il n'y en a pas encore. J'espère qu'elles vont venir. Euh, alors, en attendant, Jean-Jacques, pourquoi avoir choisi de, de faire une levée de fonds euh, euh, sur We Do Good en royalties Alors, euh, ça, c'est mon aspect un petit peu euh, voulant sauver la planète. C'est-à-dire que ce qu'on ce qu souhaitait, c'est avoir une levée de fonds qui puisse permettre à une quantité Astronomique de personnes pour investir, même modestement. Et idéalement, je faisais ce ton de la boutade, mais je ne sais pas si Good Good aimerait. Mais euh, ce que j'aurais aimé, c'est 40 000 personnes qui mettent 10 euros. Et euh, bon, après, ça aurait peut-être été un peu pénible pour Good pour, Good, mais, euh, mais voilà, c'est ce que je veux, c'est permettre à plein de personnes de pouvoir investir. D'accord, en tout cas, c'est possible. Euh... Et ce ne serait pas pénible. <rire> pénible. Ça demandera un peu de travail, mais on est là ouais. pour ça aussi. Alors, j'ai choisi « oui de good » aussi parce que beaucoup de personnes m'ont parlé de vous et vous étiez des gens bien et je le confirme. Merci. Alors, est-ce que tu t'ouvres au partenariat en plus d'avoir recruté un super commercial Au partenariat, c'est-à-dire Alors, je lisais la question, donc je ne sais pas si on peut dire plus. Est-ce que j'imagine que tu as des, peut-être des partenaires qui vont te prescrire, qui vont te développer ton réseau tout à fait, on est en relation avec la CCI, Alors, on a commencé avec les CCI de, de, de Nantes-Saint-Nazaire, on, on a des bons échanges puisque Néopolia est également aussi dans les locaux de, de la CCI, et aussi on est en relation avec euh, l'association des entreprises de taille intermédiaire, le METI, et, euh, et on commence à discuter aussi avec la French Tech, avec la French Fab, puisqu'on est quand même plutôt orienté vers des sociétés de type industriel. quoi. Donc la French Fab est, est typiquement une structure avec laquelle on commence à discuter. Je ne sais pas si ça répond à la question du partenariat. Je l'espère, Alexis peut nous, peut nous le dire sur, sur le chat. Voilà. <rire> euh, je ne sais pas si c'était exactement le sens de sa question, mais en tout cas, il peut, il peut le préciser. Euh, Est-ce que cette entreprise, est, ce modèle d'entreprise est, est duplicable, scalable à l'international Est-ce qu'il peut grossir à l'international Tout à fait. fait. C'est pour ça qu'on a mis notre marché pour l'instant en France c'est les 140 000 PME et, et les 30, 000, 30, 30 millions de salariés, mais effectivement, on l'imagine scalable. Très bien, on va, on va indiquer une, une, une, deuxième, une dernière question, et ensuite on va, on va, on va terminer donc cette, cette session de Good Pitch progressivement, en vous relaissant un petit mot de la fin aussi à chacun. Euh, du coup, la dernière question pour, pour Bielp quelle est la valeur différenciante de Bielp par rapport à des groupes Yammer, par exemple, euh, dédiés à une fonction dans une entreprise par exemple, quelque nous... par rapport à un groupe lié euh, justement à la finance ou peut-être euh, à d'autres aspects, la production dans une entreprise Alors, on est. Euh, J'ai du mal à comprendre la question, excuse-moi Pierre-Marie. Euh... Que, que que, quelle est la différence qu'apporte vraiment Bielp par rapport à des groupes de discussion euh, ou de, et, de, et de travail collectif ah, oui. euh, qui sont dédiés, euh, qui peuvent être spécifique à une, à une fonction dans l'entreprise. D'accord. Mais... Vous... La, la différenciation, elle est très claire. C'est que euh, Biel est très structuré dans euh, la connexion entre les personnes. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, je, je prends le cas de Neopolia, ils ont décidé de créer un groupe RH, donc spécifique RH, où dessus, on va communiquer les annonces, où euh, toutes les dernières mois, il y a eu une, euh, un poste qui a été fait, qui a été très, très lu, c'est comment, euh, comment euh, organiser le détachement de personnel. Donc, on est vraiment sur de l'information très, très ciblée, ce qui permet de ne pas être pollué. Vous avez un fil d'actualité LinkedIn. Quand vous le défilez, vous avez énormément d'informations, mais quelles sont celles qui vous intéressent C'est difficile de faire le tri. Biel permet de faire le tri et d'être efficace. D'accord. Yammer étant le, le réseau social de Microsoft, hein, le réseau social interne… Euh proposé par Microsoft son entreprise. D'accord, ok. Ok. Alors du coup, euh, du coup, on il va. Il y a pas mal de questions qui arrivent, donc je t'invite, Jean-Jacques, à commencer à y répondre ouais. par, par écrit directement. Donc notamment euh, la question sur sur les points forts qu'apporte vraiment par rapport euh, par rapport pas forcément à des réseaux sociaux généralistes, mais justement des réseaux sociaux spécialisés ou internes. Euh, ce que peut apporter euh, Biel. Et puis il y a vraiment, je crois, une question sur sur cette question de sur, sur ce sur ce modèle-là. Donc ouais, on, on va s'embrasser de répondre. répondre. <rire> Très bien. Donc, euh, j'invite à le faire euh, tout de suite. Et puis, bien sûr, vous pourrez, euh, vous pourrez euh, euh, bien sûr contacter Jean-Jacques directement pour lui poser ces questions-là. D'ailleurs, pour vous trois, n'hésitez pas à mettre vos, vos coordonnées sur le chat, comme ça, les, euh, les participants pourront vous contacter directement. C'est peut-être plus simple. Tout à fait. Alors, on est désolé parce qu'on vous a dit tout à l'heure qu'il était possible de lever la main pour pour participer à, pour participer directement par audio. En fait, il faudrait nous, nous le demander sur le chat. Donc, si un participant a, a envie de, de poser une question à l'oral, il, il faut simplement qu'il nous demande sur le chat et qu'on l'invite sur scène l'outil voilà, ne permet pas de, le, de lever la main actuellement, donc on pensait que, que c'était possible, mais ce n'est pas le cas. On en est désolé. En tout cas, on va publier de nouveau un petit sondage dans l'onglet sondage où, où c'est déjà fait pour justement avoir votre avis aussi sur votre intérêt ou pas, à investir dans, dans Biel. Bien sûr, vous êtes libre de vos réponses et vous pouvez toujours répondre pour les entreprises précédentes. Alors, du coup, euh, on va reprendre du coup, sur, sur euh, la fin de cette, de cette présentation. On ne commence pas depuis le début. <rire> Hop, voilà. voilà. Donc euh, sur We Do Good, euh, vous avez donc ces trois entreprises qui sont les trois entreprises phares du moment en fait, hein, qui, qui sont euh, euh, au plus fort de, de leur levée de fonds. Bon, certaines bientôt la, sur la fin euh, sur We Do Good, mais vous en avez aussi d'autres à découvrir sur tout un tas d'autres sujets, euh, du recyclage de conteneurs à euh, l'optimisation de euh, sa recherche immobilière. Euh, en passant par euh, des logiques solidaires et le cinéma. C'est très, très varié. Donc, on vous invite à aller faire un petit tour sur, sur We Do Good. Si euh, vous allez sur... Vas-y. Bah, D'ailleurs, il y a certaines qui sont en phase d'évaluation. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une phase qui vous permet d'évaluer le projet avant de vous engager, et notamment de poser vos questions. Et ça nous permettra aussi d'identifier les prochaines entreprises qui participeront à, à l'édition numéro 4 de Pitch. Quand vous vous inscrivez sur We Do Good, vous allez euh, du coup avoir euh, la possibilité, euh, enfin, en tout cas, l'obligation, même si vous souhaitez investir, vous pouvez donner votre avis sans faire ça, mais pour investir, il faut authentifier son compte. Donc là, c'est lié à toutes les règles évoquées au début euh, sur euh, les règles, les, la réglementation sur le, le blanchiment d'argent, notamment. Euh, et donc, on est euh, bien sûr disponible aussi l'équipe des We Do Good pour vous accompagner sur cette démarche si vous rencontrez la moindre difficulté et vous avez nos coordonnées qui sont écrites ici. Donc, Simplement pour finir, on va demander à chaque entrepreneur de nous dire un mot de la fin. Euh, Peut-être euh, bah, pourquoi, euh, pourquoi investir euh, investir chez eux. Donc, en, en vraiment euh, une minute, on vous fait confiance. Comme ça, on tiendra parfaitement notre, notre, notre timing. Voilà, donc si on repart avec, euh, avec David, David, euh, le mot de la fin de ton côté. Et Avant que tout le monde parte, on a republé un petit sondage juste pour vous demander votre avis par rapport au format, euh, notamment à la durée et à l'horaire. Ce que ça nous permettra aussi de, de retravailler pour l'améliorer la, la encore pour <rire> la prochaine fois. Donc, David, le mot de la fin. Alors, euh, bah, je vous remercie tous de nous avoir écoutés. Et euh, n'oubliez pas d'investir dans, dans CIMEMORY. On puisse progresser et aller faire plus marché européen d'ici 2022. Et euh, surtout, une chose très importante, c'est faites de votre vie un souvenir inoubliable, et cela, euh, grâce à CIMEMORY, et vous verrez que notre technologie, en fin de compte, vous aidera tous les jours euh, de votre inscription jusqu'à votre plus vieux âge d'ici quelques années. Donc, euh, bienvenue dans la maison de c et ça, pour plusieurs années ensemble. Merci, David. Pierre-Marie, le mot de la fin euh, Merci à vous, déjà. Euh, merci à vous, parce que c'est une belle aventure à chaque fois. C'était la deuxième. Mmh. Et vous êtes porteur de, de valeurs qu'on ne retrouve pas partout, euh, vous avez dit tout à l'heure avec beaucoup de, euh, de comment dire d'objectivité. J'en suis sûr qu'en euh, plus des gens comme vous, des business angels, ou un peu plus tard, quand on rentre en CIA des fonds, en CRIA, pardon, euh, des fonds, euh, il y avait les banquiers. Euh, en l'occurrence, je ne sais pas, pour le. Pour pour mes, mes petits camarades, mais euh, les banquiers, ils sont totalement absents du financement des startups, euh, ils sont inutiles, ils ne servent à rien, et on ne le dira jamais assez. Euh, donc, voilà, donc, nous, on est super heureux d'être accompagnés euh, par des vrais gens qui participent à la vraie économie, qui comprennent ce qu'on fait, euh, qui nous apportent euh, du conseil, qui nous apportent euh, de la mise en relation, euh, et qui nous soutiennent au quotidien. Merci à tous. Merci Pierre-Marie. Jean-Jacques, euh, le mot de la fin alors, le mot de la fin, j'en dirais deux. Le premier, c'est que les réseaux, avant, c'était pour les patrons. Et ben, maintenant, c'est pour les salariés. Et là, ça a envoyé du bois. Euh, et la deuxième chose, c'est que euh, on a vraiment une mission et on s'est donné cette mission-là. Je suis un industriel depuis 25 ans. Un sou est un sou et je suis un fils d'agriculteur. Donc, on a vraiment l'intention et l'ambition de gérer au mieux le budget qui nous sera donné. On n'en est pas loin et on va y arriver. Je ne suis pas trop inquiet. On a des bons rendez-vous à venir. Mais on compte sur... nous. Tout le monde, même si c'est 10 balles, je vous rappelle, 40 000 personnes à 10 euros, on prend. Donc, même si c'est 10 euros, faites-le et, euh, et euh, on sera heureux de vous avoir dans notre, dans notre aventure. Merci en tous les cas. Euh, je me permets de, de rebondir sur cette histoire des 10 euros. Pour nous, c'est important. Euh, ce n'est pas, pas anodin le fait que ce soit accessible à partir de 10 euros parce que dans les valeurs de Widowwood, c'est la démocratisation de l'investissement, euh, notamment dans l'investissement dans les startups et les projets qui ont du sens. Euh, et donc, les 10 euros, même si on ne gagne pas beaucoup d'argent quelqu euh, que quand euh, quelqu'un euh, investit cette somme-là, pour nous, c'est important parce que c'est une, euh, euh, une vraie valeur que nous, que nous avons aujourd'hui. Tout à fait. Donc, l'idée, c'est que chacun puisse investir. Euh... Pour aujourd'hui, c'est fini. Merci à nos trois entrepreneurs qui, euh, qui ont donné leur temps, qui ont pris le temps de, de vous présenter leur projet. J'espère que ça vous a plu. Donc, merci pour vos retours sur, sur le sondage. N'hésitez pas à compléter pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Donc, le petit onglet en haut à droite euh, de votre écran, donc sondage, euh, pour nous dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que c'était trop long, trop court Vous pouvez nous mettre évidemment des commentaires directement sur le chat. Et puis, vous pouvez retrouver donc les coordonnées des entrepreneurs qu'ils ont mis euh, dans le chat pour les contacter en direct si vous avez plus de questions. Et bien sûr, toute l'équipe de We Do Good, donc, disponible euh, aux coordonnées qui sont affichées euh, sur, euh, sur l'écran en ce moment. Donc Merci à tous pour votre participation. Et euh, bah, on compte sur vous pour travailler avec nous au développement des, des entreprises françaises. Et ce sont celles qui, demain, vont nous aider à... Euh, on l'espère, euh, surmonter la crise économique euh, dans laquelle nous sommes en train de euh, nous enfoncer un petit peu. Voilà, donc on garde l'espoir pour l'avenir, on donne chacun un petit peu de sa personne et puis euh, on va s'en sortir ensemble. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Oh.